Comment passer des, des larmes, hein, je veux dire en fait, aux, aux pleurs de joie. En 30 ans, nous avons relogé en fait 17 000 familles, hein, 17 familles dont un certain nombre d'entre elles avaient, connaissaient la rue. Hein, et donc ils sont retrouvés finalement dans des perspectives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 Chaque fois qu'on réussit ces opérations, eh bien, euh, ça, donne, euh, ça permet à les gens d'être moins crispés hein, sur, euh, sur eux-mêmes. Hein, C'est un autre, un autre regard. Quoi. Apprendre à regarder, hein, à, re à regarder. Et à se laisser regarder sans qu'il y, qu y ait de jugement euh, de part et d'autre. Je pense à une opération aussi, qui est à, qu a, qu à Versailles, qui a maintenant 6 euh, ans. On a eu aussi beaucoup dans plein centre de Versailles, donc on la maison Saint-Joseph, on a eu beaucoup de peine finalement à réaliser cette maison. Il y a eu aussi euh, des oppositions fortes, etc. Et si aujourd'hui, finalement, euh, cette maison, elle se fermait, il y aurait de la tristesse dans le quartier. Euh, quand vous demandez aux gens, en fait, euh, qui habitent, il hein, y a certains venaient de la rue, etc., même certains avaient des difficultés psychologiques, etc. Euh, mais vous avez passé vos vacances, ils vont vous répondre, mais moi, j'ai des riverains qui m'ont invité, en fait, euh, dans leur propriété. Hein. C'était absolument impensable, ça. Enfin, je veux dire, en fait, on, on voit. Voilà, des choses qui sont très, très concrètes, très palpables. Hein. Il y a une sorte de joie, quoi. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est sorti de la peur. La peur de l'autre. Et jusqu'à découvrir que l'autre, ben, finalement, euh, ils, ben, ils sont comme nous, quoi. Ils n'ont pas les mêmes ressources, peut-être. Ils n'ont pas les mêmes cultures, encore que, ben, enfin, etc. Hein. Ils ont une autre culture. Ils ne sont pas sans culture. Ils ont une autre culture. Moi, ben, je pense que précisément... Euh, L'immobilier, vous savez, l'immobilier, c'est par le mot, il est immobile, quoi, finalement, et ça fixe les choses, quoi, ça fixe les choses. Mais, justement, de la façon dont on peut entrevoir l'acte de construction, on peut en faire euh, précisément une approche très, très novatrice, et celle à partir de laquelle, finalement, on suscite de nouveaux possibles. Hein. l'histoire de la c'est une histoire de rencontre. Quoi. Constamment, on a rencontré des gens euh, qui ont été intéressés par le projet, qui l'ont amélioré aussi. Hein. Je dire, en fait, c'est pas... Bon, bon, simplement, C'est vraiment une équipe, en fait, et, et cette équipe, elle n'a cessé de se renforcer hein, avec euh, la qualité intellectuelle des gens, euh, leur qualité de cœur, etc. Et en plus, il y a une générosité, une intelligence des gens ici. Enfin, c'est assez, assez extraordinaire. Hein. Je, je pense à cette femme qui a chaussé par exemple... Euh, il y a, et, et, qui, qui s'occupe de la communication chez nous, j'ai quand même son, son salaire, j'ai presque honte. Et alors j'arrondis son, son chèque, enfin je l'améliore un peu, et elle me retourne le chèque elle me dit « Ah non mais attendez, marre. le jour où je voudrais gagner de l'argent, je n'aurais pas travaillé chez vous. Bon, » voilà. Donc si je suis là, c'est pour autre chose. Bon, ouais. C'est absolument génial, c'est quand même génial. Quoi.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 par cette approche du changement. Je pense que c'est aussi cette très belle anecdote, c'était l'histoire d'un... C'est un matin, un grand industriel, lyonnais, y en a, donc je dirais, je dirais naturellement le nom, et qui arrive... Euh, en disant, « Mais il n'y a pas... On m'avait promis une chambre euh, individuelle. » Alors il fait toute une histoire, il dit, « Non, mais attendez voir, d'ailleurs, moi, il y aura mon directeur financier qui viendra tous les jours, et ma secrétaire, je dicterai du courrier. » Et... Et puis alors le, le hasard ou, ou l'incognito de Dieu, je ne sais pas, mais en fait, euh, dans cette chambre, il y avait vraiment quelqu'un qui était en, vraiment en très très grande difficulté, quoi, sociale, vraiment. Alors, votre euh, bon, industriel euh, tempête, etc. Donc le médecin arrive et il dit, écoutez, euh, si vous ne voulez pas, vous reviendrez bien, mais vous revenez en milieu de semaine. Mais moi, je ne peux pas mettre cette personne à la porte. Enfin, J'ai en fait aujourd'hui la porte de l'hôpital, donc ce n'est pas possible. Mais il lui dit, moi, je serais quand même vous, je ne tarderai pas à faire les soins. Hein. C'est une course de vitesse, la eu contre le cancer aussi. Donc finalement, il y va, on rentre la chambre. Puis je les ai rencontrés tous les deux, bien sûr, en fait. Et le vendredi, donc ça se passait lundi, et le vendredi, je leur dis à l'un à l'autre, euh, allez, on va on, à la cafétéria, on va prendre un pot, etc. Et de, de cet homme me dire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 Enfin, qui malgré tout, à travers des statuts sociaux, etc., se disent « il faut aider », notamment dans cette prise de conscience que l'État-providence s'efface un peu, quoi, je veux dire, en fait. Et donc, devant cet effacement, il y a quand même cette grande question qui surgit. Quelle solidarité nouvelle à faire naître Solidarité nouvelle à faire naître. Et mais aussi, en fait, des fermes dures, parce que euh, des gens qui disent « mais nous, c'est simplement notre travail qui fait que si demain, on perd notre travail, » on peut être rapidement à la rue, donc il y a quand même une sorte de, il y a une peur, hein. il y a une peur de l'avenir. Hein. Naturellement, toute peur est, est mauvaise conseillère, hein. ça entraîne aussi des euh, formes identitaires et des formes de repli aussi sur soi, hein. donc aussi par là même d'ailleurs de repli sur soi, et de se dire, ben, nous aussi on peut connaître demain en fait, alors, charité bien, bien ordonnée commence par soi-même. Comme, hein. Vous, nous tous, on a quand même des relations. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas de relation. La personne pauvre, vous savez, j'aime bien, moi, je suis très très marqué par un, un grand spirituel qui s'appelle Maurice Indel, Il fait dire à un pauvre Chez nous, on passe, jamais on ne s'arrête. Comme c'est vrai. Hein? Chez nous, on passe, jamais on s'arrête. Finalement, on est... il y a eu la clameur, quoi. Hein? La clameur de ceux qui disent, mais, mais nous on n'a rien. J'aime bien l'expression aujourd'hui de notre pape François qui dit, en fait, il y a une mondialisation, mais c'est d'abord la mondialisation de l'indifférence. Il dit, cette société, elle ne sait plus pleurer, quoi, en fait, finalement. Est plus... Et dans l'ordre de la satisfaction, quoi, finalement, celui qui n'a pas réussi, bon, et. et se met à côté, tout le bord de la route, terminé, etc. C'est là cette stigmatisation. Enfin, euh, la ville, elle se construit finalement à travers l'étalement des villes, et l'étalement des villes entraîne l'éloignement des plus pauvres. Donc ça c'est vraiment, on dit non. Quoi. Une belle anecdote. On vient de réaliser à Lyon une opération qui est à côté du parc de la Tête d'Or, donc en fait le quartier le plus résidentiel de Lyon qui est Angle-Rue-Tronchère et Tête-d'Or. C'est l'immeuble, le quartier le plus bourgeois de Lyon. Puis on a eu la chance en fait, de pouvoir appréhender un terrain dans des conditions de prix tout à fait acceptables. Et donc cette opération, on a pris un engagement, naturellement, c'est de pouvoir réaliser une vraie mixité sociale. Donc sur les 80 logements, vous avez la moitié des logements, un peu moins de la moitié, 45% des logements qui ont été vendus en accession à la propriété, donc avec des gens qui avaient des moyens, fait, etc., des classes moyennes et au-dessus des classes moyennes. Et puis euh, les autres logements, euh, c'est des logements qui accompagnent, enfin qui accueillent des personnes qui sont en situation d'isolement, notamment des personnes âgées et qui ont souvent peu de ressources. Et donc nous avons mis un centre de soins infirmiers qui est au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accueillir des personnes âgées, puis voilà, En fait, il faut leur permettre, en fait, dans le temps, d'avoir justement ce soin et se prendre soin, leur permettant, en fait, de rester, en fait, de garder un domicile. Et que souvent, finalement, c'est la grande solitude qui entraîne aussi des dérives et qui entraîne des syndromes de glissement. Et puis alors, on a eu la chance d'avoir, en fait, un, un proviseur qui était le proviseur du lycée du parc qui a un peu plus de 1500 élèves en classe prépa, donc on... et ce proviseur, euh, Pierre-Jean Bravo, euh, dit bah, en fait, c'est quand même pas possible que sur ces 1500 élèves, il n'y a, a pratiquement aucun élève issu des quartiers sensibles, quoi, en fait, finalement. Donc il dit, c'est pas juste. Et donc il a pris son bâton de pèlerin, puis il est allé voir en fait euh, ses collègues, ses proviseurs, dans ces quartiers précisément sensibles, en disant, mais bah, alors il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'élèves, enfin, susceptibles, en fait, de préparer les concours des grandes écoles — Oui, on lui a répondu, euh, bien sûr, en fait. Euh, mais seulement ils ont pas... Euh, ils savent pas. Ils sont les, ça, ça coûte trop cher. Le logement, l'hébergement euh, est à côté du lycée. En fait, aujourd'hui, dans le 6e arrondissement, qu'est-ce que vous voulez faire bon, C'est pas, pas à la portée, en fait, euh, euh, des familles. Donc nous avons travaillé sur cette opération. Et nous avons créé, en fait, un foyer... Hein, qui accueille 27 étudiants. 27 Alors bien sûr, pas, on voit bien qu'on est encore dans l'ordre du laboratoire. Hein. En fait, Ce n'est pas la réponse, mais c'est en fait en tout cas un élément de réponse qui permet de désenclaver, en fait, qui permet précisément en fait, de dire on peut faire autrement. Hein. Ça. Je crois que la vraie question, notre société, elle a besoin précisément d'approches très concrètes qui suscitent un autrement. Et donc nous avons laissé euh, au lycée du parc en fait le soin de l'attribution de ces logements. Ce n'est pas nous, hein, en fait, euh, et nous nous assurons simplement le back-office, en fait, la, la gestion. Et les, lo les loyers, c'est 160-170 euros mensuels euh, avant APL. Donc en fait, on voit bien qu'on est dans des approches à partir desquelles il y a quelque chose de possible. Le site de la reconversion des prisons, Saint-Joseph s'il n'y avait eu que les deux structures associatives, euh, l'université et Habitat on ne faudrait pas arriver. quoi. Hein. Bon. Là, ça a été aussi euh, finalement un entrepreneur hein, et qui a, qui a mis ses cadres, etc., qui, a, qui nous a tous aidés. Et puis, on est arrivé à sortir un projet, on a pu on a répondu à l'appel à l'appel à, à, à idées, on a répondu ensuite à l'appel à projet. Et en fait, le, le travail était tellement, enfin, était très, très professionnel, que finalement, et puis il y a eu un préfet intelligent qui a aussi dit, mais moi je ne vais pas simplement sur ce concours de la reconversion des prisons, comment passer d'une symbolique de la fermeture à une symbolique de l'ouverture La symbolique de l'ouverture, ce n'est pas le fric. Et donc, en fait, tout le monde a travaillé pour qu'en fait, sur ce concours, précisément, celui qui remporterait le concours, c'est pas celui qui mettrait le plus d'argent, c'est celui qui aurait le projet le plus novateur sur le plan social. Hein. Mmh. Voilà. voilà un bon projet, je veux dire, en fait, qui donne de l'enthousiasme, de hein, je veux dire, en fait, et qui a réuni... Alors, là, on peut parler, effectivement de cette puissance, hein, hein, c'est-à-dire, en fait, cette puissance, elle est cette reconnaissance, mais reconnaître, c'est toujours faire naître. Hein, et la vie, elle est sacrément puissante. Hein, c'est mm -hmm. ça la naissance. Hein, c'est ça hein, la puissance de la vie, eh bien qui fait naître un projet où il y aura un campus universitaire, celui 500 étudiants. Nous, on fait une résidence étudiante plus 40 logements, enfin, euh, 31 logements, mais euh, conçus pour accueillir des personnes qui, au sortir de l'hôpital, ne peuvent pas bénéficier d'hospitalisation à domicile parce qu'ils n'ont pas de logement et donc en fait, non, ils ont la grande pauvreté, ou qui sont tellement seuls qu'on peut pas y avoir le, le médecin, n'a pas accès, enfin, facilement, en fait, euh, naturellement malade. Et donc, nous allons demander à nos étudiants d'assurer le prendre soin et nous sommes en train de travailler avec les hôpitaux et nous dominons l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph qui est en face euh, finalement aussi d'apporter toute la logistique soin, donc en fait là alors on voit bien effectivement l'expression, vous pouvez la retenir, elle est juste, cette puissance créatrice, et hein, de celle aussi qui marque une reconnaissance pour les savoir-faire de chacun, des capacités de chacun, et c'est ces capacités qu'on réunit, et qui autorise en fait un projet qui aura effectivement beaucoup de sens, le, le, le, le programme d'ailleurs s'appelle « La vie », pas simplement « La ville, la, la vie grande ouverte ». On vient de créer d'ailleurs en fait un fonds de dotation hein, il y a quelques il y a deux mois hein, qui s'appelle Aide, euh, qui est euh, l'abréviation de, de, de l'humanisme à l'épreuve de la dépendance. Et donc on aide des familles, même d'une aide momentanée, hein, naturellement on ne s'installe pas parce qu'on n'a pas les moyens, puis c'est pas. Puis ça ne serait pas juste. Et, et, et, mais pour justement des familles qui ont connu des accidents de la vie, hein, les, les ruptures affectives, etc., euh, la perte de, de, de travail à fin de droit, etc., hein, le, le cancer aussi, enfin, des gens, qui des artisans, par exemple, euh, qui perdent, qui veulent plutôt continuer à travailler, etc., ça entraîne, on ne sait pas bien, ça enfin fait des difficultés absolument majeures, et donc on vient aider euh, des familles à prendre en charge une partie, non pas du loyer, mais des charges. Je pense directement à une famille syrienne qui a trois enfants. Le troisième enfant est gravement malade. Et on paye 150 euros mensuels pour les charges. Alors on ne le dit pas trop, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y aurait des milliers et milliers de gens qui nous appelleraient. Donc on serait pas donc la réponse, ça serait non, quoi. Ça serait tragiquement non, quoi. Et ce matin, d'ailleurs, j'ai fait un courrier auprès d'une grande compagnie d'assurance pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de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 Donc on voit des situations euh, qui sont euh, aussi aberrantes. Hein. Et là, c'est injuste. En fait, finalement, donc, on est obligé de faire un procès des routines de la discrimination. Ce qu'on a dit, mais attendez voir, là, en fait, euh, à côté de notre immeuble, il y a un immeuble de bureaux qui a un bâtiment de, de prestige. Là, vous n'avez pas fait de recours. En fait, et, et naturellement, le promoteur, il a respecté le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, comme nous, nous avons respecté, en fait.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 Le vrai sujet dans ce feu de l'action, c'est il y a un défi qui nous est, finalement, que nous devons relever, c'est le changement d'échelle. Si nous ne le relevons pas, et eh bien finalement, euh, faisons attention de ne pas donner cette illusion. Hein, Qu'on a fait plein de choses. Vraiment. On aura fait des choses, mais elles ne seront pas suffisantes. Je suis pas dans une situation de satisfaction parce que euh, j'entends plein de SOS. Quoi, hein, -dire, euh, tous les jours, je reçois.. Euh, des situations euh, un peu dramatiques. Et, euh, mais aussi tous les jours, ça veut dire qu'en fait, euh, on n'est pas en capacité de répondre pour ouvrir des portes. Quoi. Et donc, ça, c'est aussi euh, quelque chose d'un peu d'angoissant, quand même. Hein, on... C'est laisser les gens, en fait, aussi euh, parfois se noyer, c est, c est noyer. Moi, je suis guidé par deux choses par euh, l'écoute. Hein. Je veux dire, en fait, ce nombre d'hommes et de femmes. Euh, Parfois, l'adolescent, si on entend ça, il n'y a donc personne pour entendre et personne pour comprendre. Alors, on comprend bien, mais je veux dire, si on n'est pas en capacité d'entendre, ou euh, si on entend, mais on, si on écoute, mais finalement, il n'y a pas de réponse, euh, bon, je veux dire, en fait, vous, vous entendez simplement des gens se noyer et vous dire, euh, bah, finalement, euh, vous ne m'avez pas lancé, en fait, aussi, euh, cette bouée. Quoi. ne pas accepter l'indifférence. Je sais très bien que je n'allais pas pouvoir euh, loger tout le monde, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Hein. Et donc de rester dans cette perspective, de pouvoir être chaque fois dans des approches qui eh, mais qui donne de l'espoir, qui donne de l'espérance quand même, eh, qui donne de l'espérance et par la même euh, de la joie, de cette joie d'entreprendre, de dire oui, alors, il, y a, il y a des possibles. Quoi. Il faut rêver, quoi, rêver, rêver, rêver. Et je crois que ce monde manque de rêveurs. Et quand il y a des rêveurs, mais qui ne sont pas des doucereux, hein, si en fait qui sont capables de, de mener un combat, et eh bien finalement il eh, y, y a un infini, il y a quelque chose qui se, qui se propose à nous, il y a un inouï en tout cas qui se propose à nous. Quoi, hein, ne restons pas dans cette situation de, de ce regard tout fait. Hein, qui, qui fait qu'on écarte, euh, qu'on oui. juge, etc. Je rappelle de cet SDF justement qui qui m'avait dit euh, Oh c'est pas grave de ne rien avoir. Ce qui est grave, c'est de ne compter pour rien, Comme c'est juste quoi. Hein c'est ce regard à partir duquel finalement l'autre découvre qu'il existe, quoi. Faire exister. Et nous, comment on existe. On n'existe pas simplement parce qu'en fait on a un compte en banque. La vie, elle est faite, on n'est pas toujours sur des crêtes, hein, donc, euh, on, on tombe aussi. Je crois qu'en fait, la question de la, la, la précarité, même de la misère, ça appelle finalement à être des chercheurs de sens et de dire, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de dire non. Et donc il faudra essayer de trouver des réponses crédibles, hein, et même parfois ça peuvent apparaître un peu utopique. Moi j'aime bien le, cette approche de l'utopie, parce qu'en fait, l'utopie, l'étymologie du mot, c'est un lieu qui n'existe pas. Mais précisément, s'il n'existe pas, on a à le faire exister. Mon père a fait la camps de concentration. Donc... Euh, et, euh, et là, il n'a très peu parlé, en fait, mais euh, cet homme a été touché, mon père a été touché, par à la fois des saints hein, et des salauds, et euh, il a découvert aussi à travers ses saints, il pouvait dire être croyant ou pas croyant, pas. mais des êtres qui étaient en fait, euh, qui, qui restaient dans l'acte de création, quoi dans l'acte de création, quoi. y compris dans ces lieux qui étaient précisément des lieux complètement décréés. Quoi. Et alors, euh, cet acte de réconciliation, c'est vraiment pour lui ce qu'il a fait vivre et je crois ce qu'il nous a laissé un peu en héritage, c'est précisément de, de nous dire à ses enfants euh, « allez, soyez des acteurs, des acteurs de réconciliation ». cette paire de rencontre. Quoi. En fait, là, c'est quelqu'un, des personnes qui étaient sur Saint-Etienne qui, bon, qui finalement ont entendu parler de, de cette approche d'habiter l'habitat Manisme, un peu novatrice. Hein. Et, mais eux-mêmes, ils étaient déjà engagés dans la question sociale, sinon ils ne seraient pas venus me voir. Et donc, ils avaient bien cette, cette recherche de réconciliation entre l'humain et l'urbain, mais ils ne voyaient pas bien comment sur le plan économique, on travailler ont sur cette réconciliation. Donc, je me rappelle, ils m'ont fait venir un samedi matin, on a discuté, etc. Puis ils on dit, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi. Et là, je leur ai dit, mais si, en fait, on le faisait tous ensemble, quoi. en fait, finalement. Alors, ils ont réfléchi, ils ont dit, d'accord, donc on a créé Habité à Manis, Beloir, etc. Puis aujourd'hui, il y a 56 associations qui sont, finalement, avec une fédération. Mais c'est à chaque fois, finalement, aussi, euh, des hommes et des femmes qui ont été euh, fondateurs de euh, là où ils étaient d'habitat euh, à Manis, parce qu'on ne va pas, aujourd'hui... Euh, moi, je ne sais pas, par exemple, sur Marseille, euh, où il faut construire. Enfin, je veux dire, en fait, euh, quels sont les... Alors, genre, je vois bien un les choses, mais... Je veux dire, ceux qui ont la finesse, en fait, euh, c'est ceux qui y vivent. Donc, en fait... Euh, et donc, on a beaucoup travaillé sur l'approche la, de la proximité. Il y a eu des choses qui ont quand même... Euh, qui ont permis des évolutions, des ouvertures. Je pense à quelqu'un comme Louis Besson par exemple, hein, qui a été euh, ministre euh, du logement. On lui doit euh, une, une loi très très importante, euh, la fameuse loi SRU euh, Solidarité et Renouvellement Urbain, hein, qui a invité précisément les communes qui avaient plus de 3500 habitants de réaliser 20% de logements sociaux. Donc finalement, voilà une loi qui est une loi très importante. Il y a aussi ce fameux financement euh, très social qu'on appelle le prêt locatif et d'insertion précisément Réaliser des logements qui ont une vocation, le temps de l'insertion. Mais si on fait cette insertion euh, dans des quartiers qui sont déjà très largement ghettoisés, dans des quartiers qui sont déjà très fortement marqués par la fragilité, finalement, ces quartiers ne s'en sortent plus non plus. Et puis les gens qui habitent euh, ces lieux se disent Mais finalement, euh, cette société, elle n'est pas pour nous. Elle n'est pas pour nous. Et donc, il y a vraiment urgence à la fois de, de pouvoir créer cette mixité, d'ouvrir les villes, d'ouvrir les villes. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura un autre grand chantier à ouvrir. On n'a pas de formule aujourd'hui pour y arriver, donc on y réfléchit un peu. Mais comment arriver à, à mettre aussi de la mixité dans des quartiers qui sont au contraire, alors eux aussi, très homogènes par rapport, malheureusement, par rapport à la pauvreté, hein, à la misère aussi parfois. Alors on sait faire, un petit peu faire, je veux dire, par rapport aux quartiers qui sont des quartiers aisés des, des quartiers de classe moyenne pour ouvrir, pour ouvrir des logements.